Je m'appelle Cécile Ancieux, je suis élève au collège Pierre-Emmanuel et j'ai des collections des années précédentes, hein, des différents travaux. Premièrement, je vais faire une section, euh, que j'ai mis des choses cette année ou non, pour qu'on soit tous au clair, je vais faire une nouvelle section pour séparer tout ça. Pour faire une nouvelle section, je vais ici sur « Éditer »,« Nouvelle section », je ne lui donne pas de nom pour l'instant, c'est juste pour que tout soit bien séparé. Parce que, ensuite, je vais aller chercher ma notification vers le devoir fait de ma classe. Que je l'ai déjà mise ou non. Je vais la rechercher. Pour la rechercher, je vais ici sur mon réseau. Mon réseau, je vois que le professeur m'a envoyé une notification. Je clique dessus et je dis s'abonner. S'abonner et je me mets ici sur mon prénom, sur, le, sur mon nom, sur mon identifiant, pour que ça aille pile au bon endroit. Quand je clique sur « Voir », effectivement, j'ai ma notification de « Voir fait ». Ensuite, je vais créer une collection pour chaque matière. Pour créer une collection, je vais sur « Plus ». Je vérifie que je suis sur collection et je vais donc mettre mon prénom, la matière, ma classe. Attention, je mets en visibilité privée. On cherche à faire quelque chose qu'on est tous en commun. Donc, je fais visi euh, faire euh, visibilité privée. Je pourrais changer l'image, mais plus tard. Pour l'instant, on commence par faire l'essentiel. Donc, prénom, matière, classe. Ajouter. Je vais refaire ça pour euh, trois matières. Par exemple, français, et je précise toujours mon nom, et je fais attention à être en visibilité privée. Ajouter, et puis je vais refaire la même chose pour la ISVT. Toujours penser à mettre en visibilité privée. Et une dernière pour l'instant concernant l'histoire géo. Histoire géo, normalement, Histoire géo EMC, vous pouvez préciser. Toujours en visibilité privée. Toujours dans l'idée qu'on est tous la même chose, je prends le raccourci là et je le mets devant. Ensuite, à l'intérieur de chacune de ces collections, je vais faire une collection où je euh, fais équipe avec les profs. Ce n'est pas celle-ci que je change, je vais dans la collection d'Histoire-Géo. Je dois créer une collection, donc je vais sur Ajouter, Collection, et là, je remets et Travail rendu au prof, je rajoute bien mon prénom et travail rendu au prof. Ces deux trucs-là sont essentiels. Je suis en visibilité privée, c'est logique, et je vais faire équipe avec le prof. Donc Bernard voyez, en l'occurrence, et ajouter. Si je me suis pas trompée, j'ai bien les deux petits bonhommes et je le cadenas du privé. Je refais la même chose pour les autres collections. Donc je crée une collection, travail rendu au prof. Je suis en privé et je vais chercher le professeur de SVT. Pensez bien à écrire travail rendu au prof et votre prénom. Et vous vérifiez que vous êtes bien en équipe. Je fais la même chose pour le français, plus pour créer une collection. Mon prénom, la matière, travail rendu au prof, et je fais équipe avec le prof de la matière. Dernièrement, en maths plus pour créer une collection et je pense à faire équipe Donc je vérifie bien à chaque fois, je vous dis le cadenas que c'est privé et les petits bonhommes qui montrent que je suis en équipe. Plus mon prénom, travail rendu au prof ou à la prof. Si je remonte d'un cran dans la collection par an, j'ai donc mes quatre collections là par matière et à l'intérieur je vois que j'ai une collection, qui est la collection privée dont j'ai parlé tout à l'heure. Pour bien vérifier que j'ai compris, je, si je suis par exemple avec la prof de maths pour faire ce travail, je vais aller lui rendre un travail dans, dans le dossier que j'ai partagé avec elle. Donc je vais dans mon dossier de maths, je vais dans le dossier qui est partagé, où je fais équipe avec la prof, et euh, je peux ajouter... Une note donc les notes c'est ici attention à chaque fois que je vais rendre un travail à la prof il vaut bien que je reprécise mon prénom et la date là par exemple on est le 11 novembre 2020 et j'écris une note je fais ajouter à partir du moment où ma note est ici fichier si je préfère dire à ce moment là dès que je l'ai mis là la prof est notifiée et sait que j'ai fait mon travail et elle repère facilement parce qu'il y a mon prénom et ma note je reviens sur la maison en cliquant deux fois je suis sûre d'être tout au début dernière chose pour bon évidemment je fais la même chose pour les autres matières si je veux changer l'image de la collection je clique sur la collection et c'est dans Éditer que je vais aller. Éditer, personnaliser, Images ». Je peux aller chercher sur le web ou alors il faut que j'ai trouvé une photo sur l'iPad déjà. Donc ça, vous pouvez changer les images de vos collections. Et pour clarifier, là, si je regarde un petit peu en dessous, j'ai que des dossiers de cinquième. Euh, il y a en particulier le raccourci. Ça, ça s'appelle un raccourci. Ça va aller vers le raccourci des devoirs fait cinquième. Je n'en ai plus besoin. Donc, je peux le mettre sans souci à la poubelle. Euh, et, et comme tout ça, c'est des trucs de cinquième, qu'il peut être nécessaire que je conserve, eh ben, je vais donc créer une collection que je vais appeler cinquième. Je fais plus. Je vérifie que je suis bien sur collection. Cinquième, par défaut elle se met ici, mais moi j'ai besoin de la mettre, en fait elle va être intéressante, ici. Je la mets en premier, Voilà, j'y vais toujours avec délicatesse. L'intérêt de la mettre tout au début, c'est que si je clique ici un peu longtemps, j'ai toutes mes collections d'un coup, je les mets là et elles vont toutes se mettre dans le dossier cinquième. Bref, vous vérifiez que vous avez votre raccourci devoir fait, une collection pour chaque matière avec le cadenas qui veut dire que c'est privé et que dans chaque matière, il y a la collection où vous faites équipe, où c'est marqué travail rendu au prof et votre prénom. Voilà, voilà, vous faites bien sûr la même chose pour chacune des autres matières.